Coucou YouTube Je viens ici pour une game masterclass. Je tombe avec un gars un peu dépressif, ça, ça a l'air de pas bien aller. Suite au conseil de Moussa, je lui conseille de se mettre deux phalanges dans le cul. Est-ce qu'il va suivre le conseil Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Bon visionnage et pensez à liker si vous avez rigolé. Bisous. Oh C'était insane comme réaction. J'ai, quand il est passé au-dessus, j'ai compris que j'avais pas le temps de, de mettre un flick shot propre. J'ai balancé le noscope, tu vois, en mode. Euh... Vas-y. Ah oh, je peux. Euh, On pouvez clipper ça les gars. C'est légendaire comme action. Hein. Genre, c'est le genre de shot t'en vois pas tous les jours. Hein. Salut. Des français. Ouais. Je suis mort. Il a 1 ouais, HP oui. le mec. Je vais essayer de survivre. Bon, 6 secondes ça devrait le faire. C'est marrant, il s'appelle Waza le mec en face. Il a essayé de me paralyser. T'es bien là Ouais ça va, y'a du monde dans le grand bâtiment. J'ai réglé mon côté Ça fait longtemps tu joues Sur Warzone Ouais Ouais un peu, Pas ouais, depuis le confinement T'as quel âge 23 ah, okay. Malheureusement Quoi, malheureusement T'aimerais en avoir 40 oh Non non, ça passe quoi. Pourquoi t'es pas content d'avoir 23 33 j'ai dit. Ah, ouais. oui. ah bah, bah t'es bah fait... ouais. ah bah, plus près de la fin que du début, je comprends. C'est ça. Euh, désolé, je les knock. Je, je monte pour te revive. Il a l'air au fond les gars. je vais me reprendre une autre oreille, hein. Il faut, il faut que je lui sorte une blague. Tu viens d'où en France dile de France. Putain, je me foutrais en l'air à sa place. Ah, oh, trop bien. Et toi Là, je suis à Montpellier. Oh, c'est cool, Montpellier. Pas de ouf, mec. Hein il fait super beau et tout. Blague de Toto. Eh, hey, j'ai une super blague, frérot. Genre, c'est ouais. un, col... un collègue qui me l'a fait. Ok. La maîtresse de Toto lui demande quel est le passé de je baille. Je baillais et le futur. Ouais. Tu sais ce que c'est Non. Je dors. <rire> Euh, T'as compris Ouais ouais. Ah ok. Mon objectif ça va de le faire rire les gars, je m'en bats les couilles. Tu fais euh, tu bosses toi ou pas Ouais ouais. Ça fait quoi De bosser Et Tu m'as pris pour le FC chômage là <rire> <rire> Il rigole, il rigole, écoutez Bah je, je travaille dans l'automobile. Ah, nice. T'es chez la Peugeot ou quoi Ouais, ouais, tout ce qui est Peugeot, Citroën. Dernière Peugeot dans laquelle je suis monté, je crois que c'était une, une 406 coupée, frérot. Il y a des mecs là-bas. 406 coupée oh, Ouais, cool. euh... elle a bien. Eh, c'était super bien. Hein. Ouais, puis elle a bien vie tu vois. Mon style, ouais. est toujours belle. C'est vrai. Elle est bonne, genre. Comme ma cousine, frérot, elle est giga bonne. <rire> ah, je sais pas, je l'ai pas conduite. De quoi, ma cousine Bye. Ouais, peut-être bientôt. Hein. Ah bah, en plus, je vais à mon de. C'est vrai Et moi, quand j'ai un ami, je lui file tout. Hein. Allez peut, l il est là. Ton deux, l'autre, il est à tout mètres. Non, frère Non, non Je suis dépité, il m'a intercepté, frérot, comme. Comme t'interceptes du shit ou je sais pas tu vois Ouais dommage j'étais pas oh, bon Tu veux qu'on s'en refasse une ou quoi Bon ouais, si tu veux J'ai l'impression qu'il veut bien qu'elle ma cousine les gars donc euh. Là, je suis comme Cyril choqué Je sens que le poisson est mordit tu vois Oh Natacha Ouais Je suis avec un gars là il aimerait bien te défoncer Ah Eh Et... oh, frérot Ouais Bah dis pas non, mais après en même temps elle a dit non à rien on a tous cette cousine qui dit jamais non. Ah ouais. Ah, un hélicoptère sur nous Vous avez vous aussi cette cousine qui dit jamais non C'est quoi Prends peut-être la cible. Je cherche que je connais même pas mes cousines moi. Malheureusement. Ouais, je je, je l'ai trouvé frérot. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes sur moi. Ouais. Le mec au sud-ouest hein. Ils sont morts, poulet, sur moi. Et du coup, pour quest un foutre à Montpellier Faire du VTT. Mais non. C'est trop cool ça. J'en fais un VTT. peu moi aussi. Du VTT Ouais. Plutôt descente ou plutôt. Euh... Oh. Ouais, descente. Il y a un château pas loin de chez moi avec une grande forêt et on, le, on le descend souvent. Super intéressant. Le, du, le château du Camajou. Peut-être que tu connais. Non, je connais pas du coup. Je ça existe pas en temps c'est logique Ok Eh ben, super sympa, t'as de la bonne descente et tout et, euh, Bonne sensation Ça glisse, ça glisse quoi Ouais bah, bah ouais j'ai déjà fait un peu le T'as quoi Cadre alu, magnésium alu, euh, alu, alu, alu Comme une salle Ah super ça J'y connais rien J'ai pas vu le gaz Je sais que t'es là Sans, so, je, je l'ai intercepté, poulet ah, J'en ai pas fait depuis longtemps, hein. la dernière descente qu'on avait fait euh, tiens, on, on avait trop fumé avec le collègue et il s'est fait mal donc euh, on n'y est pas retourné Ouais, bon, je me suis fait avec la véhicule il y a un hein, an Ah putain, t'avais trop fumé aussi Non ah, ouais, ah, juste tu t'es le vôtre. Ouais, comme une merde. Hein. Ah. ah, ça arrive, ça arrive. Ah, nous on avait pris du shit gras comme de l'huile d'olive, tu vois. Pff, laisse tomber. Bon shit, sa mère Tu veux du shit Eh, hey, qualité bretonne Nos régions du talent, ma gueule Tu es puissant Et me <rire> Euh, ça vient de haut dessus là. Il y a deux snipes sur le... Non. Oh, ce serait passé. Ce serait passé assez je bien crois. Bien. Que... Pourquoi tu vas ah, faire ça T'as vu avec quelle arme je suis en train de jouer Ouais, un balle explosif. Ouais. C'est grave, grave stylé, c'est super fort, j'ai 14 kills. T'as rien à faire, la flèche elle va tout seul dessus. En FPS je joue plus à R6. Ah c'est sympa. Tu suis, tu suis un peu les équipes e-sport Ouais ouais euh, sur R6 ouais. ouais. Moi je suis pour BDS à ben, fond frérot. Ouais c'est clair qu'il faut pas mal mais bon heureusement il... à chaque fois il se foire un peu sur les, sur les gros événements. Je lui ai sauté dessus. De façon, coulé. Je l'ai tué toujours, je suis allé voir un marabout, je sais pas si déjà allé voir un. J'allais voir quoi Un marabout, tu sais, c'est les mecs avec les pattes de poulet et ils te racontent un peu ce qui va se passer, tout ça et tout, ton, ton, ton avenir. J'étais genre super sceptique et en fait, c'est grave intéressant. Ouais. Ouais, voilà, ouais, ouais. Pas trop convaincu, moi. Alors, je te raconterai peut-être ça une autre fois, genre c'est plutôt personnel, mais euh, genre il m'a beaucoup aidé. J'avais une sorte de bloc bah, tu sais quoi on est sur internet je m'en fous je te raconte genre j'avais une sorte de blocage et tout Et il m'a dit euh, Ouais que je devais juste sortir, faire des efforts et tout Et dans, euh, et dans un lieu public tu vois où genre j'ai aux toilettes Il m'a entré la deux phalanges du petit doigt dans le cul tu vois Et euh, Parce que apparemment ça ferait un déblocage et tout Et ben euh, j'étais giga et au final je l'ai fait et je me sens trop mieux, je me sens grave mieux tu vois pas mieux Ouais merci ah, qui compte. Ouais, mais exactement. Heureusement que je me sens bien. Quoi. Ah bah si tu peux éviter de faire ça, bah, tu m'étonnes, c'est mieux. Tu vois comme ça s'il veut m'en parler que ça va pas. Et bah, je viens de lui dire quelque chose de tellement affreux que bah, Il, il, frappe, il euh, est obligé de me y parler un... limite de son France, histoire. Ouais. Bah, ils vont sortir là. Il y en a un qui sort à gauche. Là derrière le, derrière le truc là. Et à ta gauche. Ok super info. Je crois qu'il est caché dans le, dans, le, dans le petit bordel là. Ah, il reste que lui. Ah oui, est il C'est légal, ce qu'il y a ouais. là Une t'es un monstre. Pourquoi est-ce que j'ai un temps de réaction qui est quasi à zéro que Comment c'est possible N'importe quoi Je suis trop bon Je suis juste trop bon Je suis le meilleur Bien joué, poulet. Ouais, je Ouais, vas-y, bah, je vais aller bosser, moi. On se recapte hey. de toi Yes Vas-y prends soin de toi et si tu viens à Montpellier t'envoies un petit message sur Activision là ou quoi On se Vas-y Pas de soucis Allez salut mec Salut, salut.